Euh, bonjour, merci à vous d'être présent ce matin dans le cadre de l'audition que mon collègue euh, Hugo Bernalicis et moi-même euh, menons dans le cadre de la mission d'information par parlementaire portant euh, sur l'impact que pourrait avoir la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire, en particulier sur la départementalisation de la police nationale. Euh, vous avez euh, évoqué euh, très clairement et très publiquement votre opposition à la réorganisation en parlant d'une dislocation euh, de euh, la police judiciaire. Euh, C'est aussi à ce titre qu'on aimerait vous entendre, à la fois pour que vous puissiez nous exposer, euh, pour vous, quelles sont les difficultés rencontrées par la police judiciaire et en quoi euh, la réorganisation euh, permettrait euh, euh, éventuellement d'y répondre. Mais ça, je crois qu'on euh, <rire> a suffisamment entendu euh, votre voix pour savoir que ce n'est probablement pas l'angle que vous choisirez euh, et euh, nous dire euh, en quoi vous êtes... Euh, euh, inquiets, quels sont les points de vigilance Est-ce que ces points de vigilance demeurent, euh, alors qu'un euh, certain nombre de réponses ont été apportées euh, à la fois par euh, euh, le DGPN, le ministère de l'Intérieur, aussi le législateur voilà. Qu euh, euh, Quels sont les points de vigilance qui, euh, éventuellement, demeurent aussi euh, pour vous voilà. dans, dans le cadre d'un propos liminaire, et puis ensuite, on aura des questions. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est bon euh, ben, je vous remercie déjà de, de nous avoir de nous accueillir aujourd'hui et de nous entendre surtout. Euh, J'ai effectivement préparé un petit. Alors Petit peut-être peut un mot un peu faible propos euh, liminaires, mais qui ne devrait pas prendre euh, trop longtemps non plus. Euh, et après, on, effectivement, on se tient à votre disposition pour répondre à l'ensemble des, que des questions. Euh, je m'en excuse par avance, comme c'est un texte assez dense. Euh, il va peut-être y avoir une lecture qui paraîtra un peu scolaire. Je vais essayer d'y mettre, mettre un peu d'emphase pour qu'on ne s'endorme pas. Euh, donc, en tout cas... Mais, Madame et euh, Monsieur les rapporteurs, l'Association nationale de police judiciaire a été créée en août dernier afin de porter la parole des personnels et des professionnels de l'investigation dans tous les services de l'État. L'investigation connaît effectivement une crise grave et pérenne, faillite de la mission due à un engorgement des services de la sécurité publique, confronté à un contentieux de masse intarissable, déficit de police judiciaire aggravé par une crise durable des vocations, allongement des procédures sous l'effet de l'inflation procédurale et l'évolution de la criminalité, prompte à s'approprier les nouvelles technologies, recul des moyens d'enquête sous la pression d'une norme européenne, la liste est malheureusement non exhaustive. Ces problèmes ne sont pas nouveaux et notre association aurait dû voir le jour depuis longtemps déjà, pour pouvoir faire entendre l'avis des acteurs de terrain, des enquêteurs qui subissent quotidiennement l'impact de ces dysfonctionnements et l'absence de prise en compte réelle de la situation par les pouvoirs publics. Mais il manquait sans doute un électrochoc que le projet actuel de réforme de la police nationale nous a fourni. On remerciera dans une certaine mesure les préfigurateurs. Ce projet qui entend réorganiser en profondeur la police nationale concerne une grande majorité des directions de notre institution. Il vise à rassembler sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale la... J'abragerai par la suite si, vous... si ça ne vous dérange pas, que... c'est long à dire à chaque fois, les acronymes de la police. Euh... Donc, Les agents de la sécurité publique, de la police aux frontières, de la formation, des renseignements territoriaux et la police judiciaire sont tous rassemblés sous une DDPN. L'objectif est d'améliorer le pilotage global de tous ces services, au plus près des territoires, mais également au plus haut échelon, en renforçant l'autorité de la direction générale, souvent éclipsée par des directions centrales des, diffé... des différentes filières. En conjonction avec la loi mise en cours de discussion au Parlement, se dessine aussi la volonté clairement affichée de renforcer l'action des services de voie publique, la lutte contre la petite et la moyenne délinquance et particulièrement les violences intrafamiliales et les trafics de stupéfiants à l'échelon local. Dans le cadre de ce projet, la question de l'investigation a cristallisé l'attention et soulevé des critiques unanimes de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, un fait unique dans l'histoire de la police et de la justice française. Les risques liés à la réorganisation de l'ensemble des services d'investigation à l'échelle du département ont déjà largement été évoqués ces derniers mois. Rappelons-en les grandes lignes dilution de l'actuel DCPJ au sein d'une investigation de sécurité publique exsangue, sans garantie d'une amélioration notable de la situation échelon territorial inadapté à la criminalité. Organisé et complexe, affaiblissement de l'autorité et de l'efficacité de la justice, avec pour corollaire une atteinte sérieuse au principe de séparation des pouvoirs, et risque de dérives clientéliste dans les territoires. À l'appui de ces constats et pour éviter une présentation trop longue, il nous a opportun de procéder à un inventaire des objections à ce projet de réforme, dont nous pourrons développer les détails techniques à votre guise. Dans une première phase de maturation, le projet de réforme comportait dès l'origine des incohérences. Le livre blanc de la sécurité de 2020 identifie correctement certaines causes de la crise de l'investigation, essentiellement l'accroissement de la complexité de la procédure et la judiciarisation de notre société. Il préconise une professionnalisation des enquêteurs, entre parenthèses, à sous-entendu qu'ils ne sont pas professionnels à l'heure actuelle, et une réorganisation de la police nationale en proposant deux options, l'une s'appuyant sur la création d'une filière judiciaire nationale et d'une académie de l'investigation, l'autre sur le décloisonnement et la déconcentration à l'échelon départemental. Les causes identifiées sont exogènes à la police nationale et aucune réforme limitée à cette seule entité, si pertinente soit-elle, ne peut apporter de solutions viables et pérennes. Nonobstant, la réforme a quand même été mise en œuvre, focalisée sur la seconde option proposée, sans quasiment explorer la première qui présente pourtant de nombreux avantages. La réforme est menée depuis 2020 sans aucune concertation, dans une confidentialité presque absolue les deux premières années, et selon une méthodologie qui paraît incohérente. Il n'existe à notre connaissance aucune analyse spécifique de la problématique de l'investigation, pas d'objectif clair ni de projection de résultats de la réforme, aucune étude d'impact, en tout cas publiée, pas d'inventaire des besoins et des moyens pour répondre, ou des moyens Disponible et nécessaire. Réformer la police nationale sans ces nécessaires travaux préalables paraît proprement ubuesque. Il, en est, il est bien évident que si de telles analyses existaient, elles n'avaient pas à être publiques dans la, durant la phase initiale du projet. Mais face à la récente levée de boucliers unanime, leur publication, même partielle, aurait pu rassurer les effectifs ou en tout cas donner une certaine cohérence au projet. Nous n'avons toujours vu aucun document de ce type. Les choix qui ont présidé la genèse de cette réforme sont donc discutables et orientés, tout comme leur pertinence et la méthode employée. Une expérimentation a bien sûr été menée, très souvent à effectif et droit constant, dans des départements qui ne sont guère représentatifs, notamment aucun grand centre urbain concentrant des moyens importants. Aucun retour d'expérience n'a été publié et les échos diffèrent du tout au -tout, tout sur la pertinence de l'expérimentation ou la réussite de l'expérimentation, selon les sites et les interlocuteurs. Les préfigurateurs des DPN sont bien évidemment dithyrambiques concernant les bienfaits de la réforme, mais les retours du terrain sont plus mitigés. Soit la situation paraît inchangée, comme par exemple dans l'Hérault, soit les services de police judiciaire se sont eu contraints de distraire une partie de leur temps à des missions ne leur re relevant pas de leur périmètre habituel de travail, comme dans l'Oise ou la Savoie. Excusez-moi. <coughs> Certains départements ont connu des situations extrêmement conflictuelles qui ont nettement atterré les conditions de travail, comme dans les Pyrénées-Orientales. Pour revenir plus précisément, dans l'Hérault, la mise en place de l'expérimentation DDPN se résume à la création d'un poste d'état-major dédié à la coopération entre services. Une évolution plus cosmétique qu'autre chose qui a apparemment donné satisfaction. Dans l'Oise, en raison d'un déficit chronique d'OPJ, c'est un département qui a la, la plus faible densité d'OPJ en France, alors que le bassin criminel est, est, est croissant. L'APJ a été plusieurs fois co-saisie avec la Sûreté départementale sur des affaires ne présentant pas un caractère particulièrement complexe ou grave justifiant cette saisine. De l'aveu du parquet local, ces co-saisines avaient pour but de garantir un travail d'enquête minimum dans un délai raisonnable que ne pouvait plus fournir la sécurité publique exsangue et saturée. L'expérimentation des DPN consiste donc ici en l'exploitation de la police judiciaire pour suppléer la sécurité publique. Les effectifs de la police judiciaire n'ayant pas été renforcés, ils ont été réduits de quatre effectifs sur, sur la durée de l'expérimentation non remplacés. Euh, le temps consacré aux affaires hors périmètre est impossiblement perdu pour la lutte contre la grande criminalité qui pourtant explose dans le département. Une baisse notable des stocks de procédures en souffrance a été relevée, mais elle s'explique par un recours massif au classement sans suite par le parquet et non par un quelconque bienfait de l'expérimentation. Cette situation est d'ailleurs relativement répandue dans de nombreux départements, mais hors, euh, hors expérimentation. J'ouvre une petite parenthèse, j'y reviendrai plus tard. C'est les conséquences de la réforme qu'on appelle un peu abusivement Salanova, euh, de l'investigation au sein des, euh, de la sécurité publique dans les départements. En Savoie, le préfigurateur DDPN a refusé d'appliquer l'orientation pénale du parquet sur les affaires de blanchiment. Il faut être honnête, il n'y en a pas non plus énormément, mais aucune n'a été traitée. Et le SPJ de Chambéry est désormais saisi des violences intrafamiliales qui lui sont systématiquement adressées. Charge au chef d'antenne de juger les dossiers qui seront conservés par la PJ et de ceux qui retourneront en sécurité publique. Outre le recours ici encore aux effectifs de police judiciaire pour secourir la sécurité publique, vous apprécierez le rôle prépondérant du parquet dans le choix du service d'enquête. Les pyrénées orientales, quant à elles, ont connu un conflit entre le préfigurateur des DPN et le chef PJ. On a vu les effectifs de BRI affectés à des patrouilles de criminalité. Les effectifs de PJ devaient être utilisés de manière mixte entre les missions de moyenne et grande criminalité. Le parquet et la GIRS locale sont intervenus auprès du préfigurateur et ont conforté pour un temps la PJ dans ses missions de lutte contre la criminalité organisée. Mais le préfigurateur des DPN tente régulièrement d'intégrer purement et simplement les effectifs d'antenne dans l'infrastructure sécurité publique. Là, il est clairement question dans plusieurs projets que l'APJ soit totalement fondue au sein de la Sûreté départementale. Euh, des co ont été tentées, mais rapidement restreintes en raison de rupture de confidentialité dans certaines affaires, notamment en matière de stupéfiants. La culture du, du secret des enquêtes est moindre, il faut bien reconnaître, en sécurité publique. Le succès de l'expérimentation mis en avant Outre-mer est également discutable. La mise en place de la DTPN, en Guyane notamment, s'est effectuée dans la douleur. Et si des changements dans la direction départementale ont permis d'améliorer les choses récemment, l'exemple de l'impact négatif d'un chef unique manquant de capacité ou de volonté fédératrice est saisissant. Il y a eu un conflit ouvert avec des refus d'obéir. Concernant l'investigation, le ressenti des effectifs est largement négatif et à nouveau la police judiciaire est régulièrement mise à contribution pour des missions parfois très éloignées de son périmètre habituel, notamment des missions d'ordre public. Ajoutons que les territoires d'outre-mer présentent des particularités géographiques, politiques et sociales qui diffèrent tellement des territoires métropolitains que les conclusions qui pourraient être tirées de ces expérimentations paraissent difficilement transposables en métropole. Le projet de réforme a pris un tour plus concret mi-juin 2022 avec le lancement de groupes de travail dans les différentes zones ayant pour objet la préparation d'organigrammes des services d'investigation. Prévoyant trois options de travail possibles, les directives de la DGPN favorisaient sans ambiguïté l'option DDPN. Euh, « Les travaux devaient être achevés pour la fin du mois de septembre en vue d'une mise en œuvre effective de l'option retenue en janvier 2023. À ce jour, aucun choix n'est arrêté, mais en état des travaux et compte tenu des récentes déclarations de M. Frély, il semble que le projet n'ait pas été modifié pour tenir compte des nombreuses objections formulées depuis trois mois. Cette nouvelle architecture de l'investigation prévoit de répartir les effectifs de l'actuelle police judiciaire entre différents groupes d'enquête dont une partie seulement traiteront de la criminalité organisée et complexe. La perte de moyens humains dédiés à cette mission de lutte est donc inhérente au projet. Les secteurs criminels et financiers sont particulièrement concernés, alors même qu'ils sont déjà en tension. Euh, pour des raisons d'obligation de, de, de réserve, on ne peut pas vous fournir les organigrammes de travaux, puisqu'ils ne sont, ils sont pas officiels. Et euh, on trahirait notre devoir de réserve en vous les communiquant, mais je pense qu'il est possible de les demander aux préfigurateur puisque le système s'organise au sein de services départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire, avec plusieurs unités portant des diverses spécialités. Le projet présente des similitudes avec celui de la réorganisation des filières d'investigation dans les départements menés durant la réforme dite « Salanova ». Or, cette réforme de la sécurité publique a obtenu des résultats douteux en matière d'occupation de la voie publique et catastrophiques concernant l'investigation. Elle est à l'origine de l'accroissement récent des stocks de procédures en souffrance, et s'il a obtenu des gains en matière d'efficience du pilotage, on a un chef unique pour l'ensemble des services d'investigation au sein du département. Ceux-ci ont été largement annihilés par l'impact négatif sur la capacité de traitement du contentieux de masse. La réforme des DDPN consiste à élargir les principes de la réforme Salanova à l'ensemble des directions. Alors, soit les réformateurs en entendent trouver là des effectifs manquants pour combler le déficit d'OPJ en sécurité publique, mais donc on est clairement orienté sur petits et de délinquance, à l'exclusion de tous les autres secteurs. Soit il s'apprête à réitérer les erreurs passées au risque de mettre à mal l'ensemble de l'investigation en élargissant une réforme dont on sait déjà qu'elle présente, qu'elle ne lui donne pas satisfaction, en tout cas pour l'investigation. Les travaux préparatoires de la doctrine de l'investigation devaient commencer à la fin du mois de septembre. Et à ce jour, aucune ligne de ce texte censé servir de garde-fou à toute dispersion des moyens de la police judiciaire n'a été publiée. Fondamentalement, ce document doit également définir le périmètre des missions de la police judiciaire et aurait dû être la priorité des réformateurs. Même si une doctrine pèse peu face à une autorité hiérarchique unique et littéralement omnipotente au sein d'un territoire donné, dont l'échelon supérieur serait une simple autorité fonctionnelle. La doctrine, nous l'attendons, je fais une précision, parce qu'elle doit définir clairement les missions de la police judiciaire et les périmètres d'action. Euh, ce document, on aurait dû l'avoir bien avant. Et euh, organi, mettre des organigrammes et répartir les troupes en, en définissant des missions qui, alors que la doctrine n'est pas écrite, ça paraît incompréhensible qu'on puisse, euh, puisse mener une réforme dans ces conditions. Et je reprends, excusez-moi. La question de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle est centrale dans le projet de réforme. La définition de l'autorité fonctionnelle est vague et, dans une structure comme la police nationale, seule compte l'autorité hiérarchique plus encore si elle est combinée avec le contrôle des moyens budgétaires. La, venti la ventilation et les modalités d'utilisation des budgets sont des thèmes presque complètement occultés dans les débats sur la réforme. Il est pourtant crucial, crucial de connaître les dispositions prévues en la matière. Les effectifs et les missions d'ordre et de paix publique sont notoirement gourmandes en, matière, en la matière et on connaissent un déficit chronique. D'ailleurs, la LOTMI tente d'y répondre avec un budget sans précédent. Il est logique de craindre qu'elles absorbent une part plus importante du budget des DDPN au détriment des autres missions, et ce d'autant plus que le retour sur investissement en matière de sécurité publique est plus rentable d'un point de vue médiatique et d'impact sur l'opinion publique que les missions de police judiciaire, qui sont décalées dans temps et souvent ont peu de publicité. Après la tempête médiatique autour de la possible disparition de la police judiciaire, la réforme se trouve actuellement dans une situation de faux calme en raison du moratoire décrété par le ministre de l'Intérieur, dans l'attente du résultat des élections professionnelles, des audits des différentes missions d'inspection et du rendu des rapports de vos missions d'information. Les organisations syndicales se sont positionnées contre la départementalisation de la police judiciaire et globalement, sur les mêmes lignes rouges que notre association, maintien de la police judiciaire au niveau zonal, avec conservation de son maillage territorial, sous l'autorité hiérarchique de ses directeurs zonaux, avec un budget dédié. Le maintien des effectifs à minima au niveau actuel, avec conservation de l'importante densité d'officiers du corps de commandement, est aussi euh, essentiel. Tous ces éléments sont la garantie de l'efficacité de la police judiciaire dans ses missions de lutte contre les crimes et délits menaçant le plus gravement notre pacte social. Les récents propos du ministre à l'Assemblée, le courrier adressé à la NPJ par son directeur de cabinet et les déclarations de M. freddy à la presse montrent cependant que le projet n'a pas évolué pour le moment. Ce qui implique que les objections que nous venons de développer sont également toujours d'actualité. Seule nouveauté étonnante au demeurant, l'exception au principe de la départementalisation concernant les brigades mobiles de recherche de la police aux frontières. Au motif que ces unités exercent, je cite à peu près, vous m'excuserez, « des missions très techniques et qualitatives sur des affaires particulièrement complexes, avec une composante internationale qui ne peuvent s'exercer dans le cadre des DDPN, au risque de perdre un savoir-faire et une somme d'expérience irremplaçable. » Force est de constater que la pertinence de cette analyse, de M. Gardon, un des principaux promoteurs et acteurs de la réforme, désormais directeur central de la police aux frontières, nous souhaiterions seulement ajouter que ce principe d'exception, cette définition et ce principe d'exception correspondent en tout point aux missions de la police judiciaire et de la police judiciaire. Il nous apparaît donc logique que la police judiciaire soit également placée, comme les BMR, en dehors des DDPN, pour les mêmes motifs. Pour conclure, ce projet de réforme il a été mal pensé dans sa genèse, dès sa genèse, mal mené, sans concertation et avec une logique qui, me, qui paraît incompréhensible. Il se lève contre lui une opposition unanime de toute la chaîne pénale. Encore une fois, je le répète, un fait sans précédent. Il n'apporte aucune solution au problème que rencontre l'investigation de sécurité publique, en dehors d'une perfusion d'office de police judiciaire ponctionnés sur les effectifs de police judiciaire et les autres directions. En police judiciaire, puisque c'est celle qui nous intéresse au premier lieu, reconnaissons-le, cette direction est déjà sous-dimensionnée au regard des enjeux de la criminalité organisée, et financières notamment, qui explosent en Europe et menacent nos sociétés dans leurs valeurs et les institutions les plus fondamentales. Menée à son terme en l'État, cette réforme détruira les capacités de lutte contre la grande criminalité de notre pays au plus mauvais moment, et ce de manière irratrapable avant de longues années en raison de la perte d'expertise. Déjà, le moral et la motivation des effectifs de police judiciaires sont particulièrement atteints par le principe même de la disparition de leur grande maison, qui est postulée par la réforme. Il importe de souligner que la désastreuse communication de la Direction Générale et du Ministère a été perçue comme un mépris insultant pour l'engagement total et permanent de ces enquêteurs. Tout ce que ces, les femmes et les hommes de la police judiciaire demandent, c'est de pouvoir continuer leur mission dans les conditions actuelles qui ne sont pourtant loin d'être idéales. En leur nom à tous, je vous remercie à nouveau, Madame et Monsieur les rapporteurs, de les avoir entendus et de leur avoir permis de s'exprimer à travers nous. Euh, merci beaucoup, euh, M. le Président. Euh, euh, je laisserai euh, la parole ensuite à mon, à mon collègue qui a, qui a aussi des questions à vous poser. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser en vous écoutant, c'est au fond, euh, hier, on a reçu euh, euh, l'Association nationale euh, des hauts fonctionnaires de la police nationale qui nous ont décrit, euh, qui nous ont décrit en fait qu'au cours de leur carrière, ils s'étaient eux-mêmes retrouvés en fait, à euh, expérimenter euh, territorialement hein, euh, euh, ce qui ressemblait euh, en gros à, aux intentions de la réorganisation euh, de la police nationale, c'est-à-dire euh, un décloisonnement, mettre fin à un travail en silo. Et qu'à euh, l'occasion en fait, de, de leur expérience professionnelle, où ils ont vécu euh, ce, ce décloisonnement avec la police judiciaire, euh, ils ont constaté deux choses. Euh, un, euh, un gain euh, d'efficacité dans le cadre de leur, de leur travail euh, et avec un, un soutien de, de, constaté également par la police judiciaire. Hein, certains d'entre eux, d'ailleurs, étaient eux-mêmes euh, de l'APJ. Euh, et euh, et deux, euh, ils ont constaté aussi une, euh, une grande inquiétude, en fait, à l'époque, euh, la, de la police judiciaire, dès qu'il que, euh, était question de faire euh, ces expérimentations. Et je les ai interrogés en leur demandant, mais euh, c'est quoi la différence de votre point de vue entre les causes de l'inquiétude euh, des policiers de la PJ à l'époque quand vous expérimentiez euh, sur vos territoires euh, ou quand vous mettiez en place euh, des protocoles, euh, et euh, celle qu'expriment aujourd'hui les, les agents de la PJ, les hommes de la PJ. Et la réponse a été, bah, en fait, euh, euh, de, de leur point de vue, aucune. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, euh, ce qu'ils euh, qu avaient l'air de dire, c'est qu'il euh, y avait une partie euh, des hommes de la PJ qui, au fond, étaient euh, inquiets par nature, sur une capacité à se réorganiser, à se décloisonner. Donc moi, j'aimerais savoir, avant même de rentrer dans les détails, sur est-ce que oui ou non, vous êtes euh, euh, hostile euh, au principe de décloisonnement euh, de, de la police nationale. Voilà. Donc, euh, euh, et au fait de... Euh, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas mieux, euh, qu'on ne peut pas obtenir de meilleurs résultats en... Euh, euh, N'ayant, euh, en étant plus, euh, plus fluide, en, en décloisonnant l'organisme silo Ou est-ce que, euh, pour vous, c'est vraiment quelque chose d'impossible ouais. En réalité, cette histoire de, de cloisonnement de la, de, des services de police et l'idée euh, qui paraît sous tendre la réforme de décloisonner les services de police, euh, elle est fausse. La police n'est pas décloisonnée, n'est pas cloisonnée, elle est organisée en fonction de, des spécialités qu'elle doit assumer. Et quand elle a besoin d'échanger, quand elle a besoin de travailler ensemble, elle le fait parfaitement bien. Déjà parce qu'il y a beaucoup de synergies entre les policiers, on appartient tous à la même maison police nationale, donc on se connaît, on se parle. Et puis parfois, comme, quand ça a besoin d'être un peu plus académique, euh, à travers des services euh, transversaux euh, qui euh, relient les policiers en fonction de leur spécialisation. Euh, L'une des dernières créations à ce titre qui fonctionne très très bien, ce sont les crosses en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants qui rassemblent des effectifs de police judiciaire et de sécurité publique. Donc en réalité, ce pseudo-problème de, ce, ce pseudo de cloisonnement dans la police, c'est un faux problème. La police n'est pas cloisonnée, la police est organisée par spécialisation. Et la police judiciaire, qui est une direction extrêmement spécialisée, euh, dispose d'une direction et d'effectifs qui sont spécialisés dans... dans dans le crime organisé, mais ça ne l'empêche pas du tout de discuter avec les autres services. Donc ce, ce, cette idée de, de, de, de, de dire que la police nationale souffre de, clo de son cloisonnement, je pense que c'est une, une fausse idée euh, qui ne nuit pas du tout du tout à son fonctionnement. On fait des métiers différents. Parfois, on se percute ou on, se, ou on, on, on a besoin d'échanger. Et quand c'est le cas, on le fait de façon tout à fait fluide, ou directement entre enquêteurs, ou par des services transversaux. Mais ça ne nuit pas du tout à l'efficacité du travail, de l'investigation et de la police judiciaire. Juste pour, pour être sûr de bien comprendre, nous, quand même, ce qu'on nous dit, c'est qu'il euh, bah, arrive que deux services, deux, deux directions différentes travaillent sur la même affaire. au risque d'ailleurs de faire échouer celle-ci. On nous parle quand même de multiplication de protocoles euh, qui viennent à prouver que ce n'est pas si naturel que ça en fait. Euh, donc, euh, voilà. euh, et puis dans les territoires euh, où l'expérimentation a lieu, on observe aussi une multiplication, enfin une hausse euh, d'écosaisine Donc, voilà, ju ju juste pour euh, bien être sûr de comprendre votre propos. Quoi. Alors, euh, concernant... Le, le, Je vais essayer de revenir sur le... le les protocoles internes, euh, c'est tout service, toute administration de l'État, dès lors qu'elle exerce des missions souvent différentes euh, ou qui varient légèrement, euh, établissent des protocoles pour fluidifier la communication. On a une... une au lieu de discuter chaque cas individuellement, on a des protocoles. Donc il n'est absolument pas étonnant qu'il y ait des protocoles qui s'appliquent entre les différents services de la police nationale. Et on va prendre un exemple très simple, un protocole qui va très très vite. C'est qu'entre la, euh, la section criminelle de la PJ et la section criminelle de la Sûreté départementale, dès lors qu'il y a un crime, on va considérer que si l'auteur... Est déjà identifié, ce qui concerne la grande majorité des crimes, ce sera traité par la sûreté départementale. Si on est devant ce qu'on appelle un crime à énigme, ce sera l'APJ. Et le choix est presque automatique. Ouais. Au on Donc... identifié ou identifié, mais en fuite, c'est l'APJ c'est dans euh, le protocole, donc c'est extrêmement... Embasique. On parle, on parle d'un protocole très simple oui. et qui fluidifie au lieu de discuter de chacun individuellement. Donc dans les protocoles qui sont réguliers en passé on parle de ça. On peut aussi citer le protocole d'attribution, enfin de, de traitement des étrangers en situation régulière. Euh, il a été passé à chaque fois entre, euh, entre le, le directeur départemental de, de la sécurité publique et euh, le directeur zona de la PAF, puisque la PAF est utilisée en zone, savoir si... Quand il y a un étranger interpellé, quel que soit le motif, il est traité administrativement, par rapport à sa situation administrative, par la police aux frontières ou par le service interpellateur. Donc ça, c'est des protocoles qui vont très vite. Alors, le choix peut différer selon les territoires. Et il peut changer dans le temps également, mais c'est un protocole assez simple. Donc, c'est ça, les protocoles, c'est des, des accords de fonctionnement qui fluidifient l'essentiel du temps, le fonctionnement, pour éviter d'avoir à discuter chaque situation au cas par cas. Pour revenir sur le cloisonnement et la nécessité, le, le, le nécessité du cloisonnement, euh, de toute façon, même avec la réforme des DPN, euh, le, le cloisonnement, il, Le cloisonnement, il peut il fait, les problèmes rencontrés de deux services qui se télescopent sur la même affaire, euh, ça peut arriver entre deux étages d'un du, même service, parce que c'est un défaut de communication euh, humain et parce qu'on ne tient pas une liste exhaustive de, tous les, de toutes les enquêtes, de tous les objectifs, de tout l'état d'avancement des, euh, des enquêtes. Un outil informatique de déclarations préalable des objectifs qui resteraient confidentiels avec un système à double entrée pour que tout le monde ne puisse pas y accéder, serait intéressant. Mais il ne faut pas oublier que, particulièrement dans les missions de police judiciaire, euh, le secret de l'enquête impose un cloisonnement. Je vous ai cité les Pyrénées-Orientales, des affaires de stupéfiants ont, ont connu des problèmes parce qu'il y avait des fuites, et des fuites qui venaient de la sécurité publique où l'information se diffuse beaucoup plus vite, où il y a beaucoup plus de monde et malheureusement plus de chances de tomber sur un fonctionnaire distrait ou éventuellement malhonnête. C'est rare. Ici, mais ça arrive. Et la communication euh, d'éléments euh, d'enquête dans la presse au plus mauvais moment, euh, on l'a vu très récemment à plusieurs reprises dans la presse pour des affaires de différentes ampleurs, euh, c'est euh, un problème. Et, euh, on va pouvoir citer, ce ne sera pas souvent monsieur le ministre de la Justice, euh, la justice se fait pas dans la rue, elle se fait pas dans les médias, elle doit se faire dans les tribunaux et les enquêtes, c'est la même chose. Euh, il y avait également la question Excusez-moi, je reprends sur le. Mmh, sur ce euh, je, je pense qu avoir fait -ce que tu as répondu. Je pense que Votre avis sur, euh, sur le fait a une multiplication de protocole et dans quelle de, l indicité, l indicité de Ah, si. Bien, de Bien entendu, si plusieurs services d'enquête peuvent, euh, peuvent se télescoper sur la même enquête, c'est notamment dû en matière de criminalité organisée au fait qu'ils fonctionnent quasiment toujours en cellule. Et on ne sait pas, avant qu'on soit très avancé dans l'enquête, qu'on travaille sur le même dossier. On va prendre l'exemple de stupéfiants où la sûreté départementale va prendre va essayer de coincer le semi-grossiste qui en fait est le distributeur de l'objectif de la police, la police judiciaire et du service de stup qui cherche à l'interpeller. Donc les, les, les enquêtes vont se croiser et effectivement ça peut avoir des effets délétères mais les, les services ne peuvent pas savoir qu'ils travaillent sur le même dossier parce qu'on a affaire à des organisations très, très, très, très, très divisées, très organisées en cellules. C'est la même chose en financier les réseaux de blanchiment, par exemple, sont tentaculaires et on peut avoir différents et différents services. C'est le cas avec mon collègue de Toulouse, où récemment, on a découvert qu'on travaillait sur le même réseau, chacun de notre côté, pour des raisons différentes. Et quand vous, quand vous parlez Pardon. Quand vous parlez de la multiplication des protocoles, en réalité, il n'y en a pas tant que ça, des protocoles. Il y en a quelques-uns et qui, euh, qui permettent de résoudre les conflits euh, entre services quand il y en a. et Ils sont assez peu nombreux et ils se résolvent toujours de façon très intelligente et de la meilleure façon possible pour que le dossier prospère. Euh, juste un, un, un dernier petit mot concernant le cloisonnement ou le décloisonnement. Euh, en réalité, euh, en... En imaginant que cette réforme arrive à son terme et que les DDPN euh, euh, soient installés un peu partout dans les départements, euh, ce sera plus quatre ou cinq silos en, en réalité que, que, que vous aurez, ce sera euh, 101 silos qui correspondent à 101 départements. Parce qu'il est à peu près certain que chaque directeur départemental de la police nationale euh, aura à cœur de montrer l'efficacité de la structure à la, à la tête de laquelle il a été nommé. Et et, et que le partage d'informations entre départements, entre directeurs départementaux, l'échange d'informations pour favoriser l'évolution des enquêtes ne se fera certainement pas de façon très fluide pour que chacun puisse obtenir les meilleurs résultats possibles au sein de son département. Juste pour euh, préciser euh, sur cet effet de cloisonnement, euh, le fait que la police judiciaire soit présente sur un territoire élargi ou plusieurs départements permet d'être en contact avec les services de sécurité publique des départements limitrophes au siège de la police judiciaire. Et donc permet aux enquêteurs d'être informés sur euh, des affaires en cours dans, sur d'autres ressorts. De, de ce fait-là, euh, la police judiciaire... Euh, regroupant et recoupant les informations sur ses propres dossiers. Du coup, le cloisonnement euh, territorial deviendrait quelque chose de bien plus euh, handicapant si effectivement on se limitait au département et à la structure départementale. En ce qui concerne le cloisonnement en termes d'affaires, euh, le faux ami euh, qui, qui est fait aux personnes qui ne sont pas des professionnels de la police, euh, c'est d'avoir dans des sécurités publiques et dans des services de des brigades portant le même nom, brigade criminelle, brigade financière, brigade des stupes. Sauf que les, euh, les infractions traitées ne sont pas du même niveau. Euh, pour un exemple que je connais bien, puisque je suis en magasin financière, les infractions que je traite ne sont traitées par personne d'autre. Je suis euh, spécialisé en euh, droit des affaires, enfin, droit pénal, droit des sociétés, euh, droit pénal des affaires, et euh, éléments de probité et euh, utilisation de l'argent public en matière de marché public. Mon métier n'est fait qu'au niveau de la police judiciaire. Il existe certes des brigades financières en sécurité publique, mais ces brigades financières ne font pas ça, n'ont pas, pas cette compétence et n'ont pas ce savoir-faire. De, de fait, sur le papier, on pourrait estimer que euh, ce sont des silos avec une brigade financière de sécurité publique qui fait la même chose que la brigade financière de la PJ. Ou la brigade des stups qui fait la même chose dans les deux côtés. Et en fait, pas du tout. Le spectre d'infractionnel, le, le spectre de criminalité est à, est à deux niveaux complètement différents. Et une, ce, cette appellation de silo ou de euh, cloisonnement euh, euh, en matière d'infraction pénale euh, n'est en fait que sur le papier euh, pour euh, d'un regard extérieur. Et la dernière chose... Quand on prend un service de PJ et des services de sécurité publique alentour, sur le même département ou le département autour, ils sont tous sous la même direction de, de cours d'appel. Il y a une seule, un seul parquet, au moins au point de vue du, euh, du département, euh, au point de vue du tribunal judiciaire, qui, est, qui a cette possibilité de, de connaître les enquêtes en cours, puisque c'est lui qui les dirigeante et qui les surveille. Et au niveau... De la, de la région, il y a la, il y a la cour d'appel et avec le parquet général qui a également cette capacité. Donc de fait, euh, cette organisation en silo ne représente pas forcément une, une impossibilité à, à un travail efficace et surtout ne représente pas ce qu'on a tendance à vouloir imaginer, une guerre des polices qui euh, n'existe pas, euh, pas en dehors de, des romans de gare et euh, de l'imagination des, des gens qui ne connaissent pas l'organisation de la police judiciaire. J'ai plusieurs questions. Euh, merci déjà pour les éléments que vous avez apportés. Sur, sur, juste pour réagir sur la question de la garde des polices, j'ai quand même l'impression <coughs> qu'en euh, fonction des échelons hiérarchiques auxquels on se situe, euh, la question peut devenir éventuellement pertinente. Euh, et que les freins qui avaient été identifiés dans les années 90 à la réforme n'est pas de la base, euh, n'est pas de la base. Voilà. Et, et, euh, bon, je, je reviens du coup sur la, la, les précédentes réformes. Vous avez parlé de la réforme Salanova euh, sur la, euh, donc la création des sûretés départementales et sûretés urbaines, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pourriez développer en quoi... Enfin, que, que quels étaient les sous-jacents de cette réforme et en quoi vous faites le lien avec le fait que ça ne que ça marche pas aujourd'hui dans le côté filière investigation, je mets des guillemets enfin, la future filière investigation, mais côté sécurité publique Alors, euh, le... – La réforme bon, Salanova, c'est un peu abusif parce qu'elle a été menée dans la durée et on ne peut pas faire porter sur les épaules de M. Salanova euh, l'ensemble de la responsabilité. Alors elle diffère beaucoup selon les départements et la réalité euh, des, euh, des, des moyens euh, parmi les départements. Mais d'une manière assez générale, elle avait quand même pour objectif de structurer L'ensemble de la filière investigation sous l'égide d'un seul chef, donc l'ensemble des services, puisqu'auparavant on avait une BSU par commissariat, souvent aussi un groupe d'enquête judiciaire, puis on avait une myriade de petites unités réparties au sein, des, au sein des commissariats, tout ça essentiellement dans les très grands centres, les départements avec des grandes métropoles, Puisque dans les, les, les, les départements où il y a très peu de police ou des petits commissariats, ça se réduisait à une BSU, donc là, le problème ne se posait pas. Euh, donc l'apparente la, dispersion des moyens nécessitait d'améliorer l'organisation le, le, le, avec une, vraiment pour objectif, de, la valeur mise en avant c'était le pilotage de l'ensemble de la filière au niveau, euh, au niveau supérieur du département au lieu d'avoir une myriade de, de chefs pour chaque service. Donc, euh, dans le même temps, la réforme, et c'était son, son principal intérêt, consistait aussi à réorganiser les effectifs de voie publique pour disposer d'effectifs sur la voie publique, puisque c'est une priorité euh, de, de, de la sécurité publique depuis un moment, une demande du ministère, et d'ailleurs une nécessité, euh, puisqu'on a quand même des situations assez, assez bizarres où on n'a plus un flic sur la voie publique, alors qu'on en a plein les bureaux. Euh, le, les, L'organisation a été faite avec, en conservant autant que faire se peut une sûreté départementale, mais souvent réduite en effectifs, avec des, des, secteurs de, des, des secteurs de spécialité qui ont complètement disparu, notamment le financier, qui souvent a disparu. Et ensuite, de réorganiser les, les unités selon un schéma quasiment systématique un peu partout, et on va avoir... On a eu la création d'un groupe d'enquête judiciaire hebdomadaire, donc qui a vocation à traiter les plaintes, cycliques, qui a vocation à traiter le flag, des unités d'atteinte aux biens, aux personnes, des unités de lutte contre l'économie souterraine et les stupéfiants, des unités d'enquête générale et des unités spécialisées pour la protection de l'enfance, et puis des unités d'appui à l'interpellation. Ça paraît un nombre important de services, mais il faut bien être conscient que dans certains centres, ça, ça consistait à réduire le nombre d'unités. Euh, le problème est que l'ensemble de ces unités, il fallait des, beaucoup d'OPJ, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. C'est la, la grande crise de la sécurité publique. C'est ce qui a mené essentiellement à, à l'échec de la réforme. Et donc, euh, la mise en place de la réforme, dans un premier temps, a consisté à bloquer toutes les attributions de dossiers entrants, de procédures entrantes, pour en attendant d'avoir la mise en place des nouveaux services. Donc ça a créé artificiellement et ponctuellement un stock important de procédures en souffrance qui n'était même pas affecté, donc pas traité du tout. Mais une fois les, les effectifs redéployés dans leurs nouvelles unités, on n'arrivait pas à remplir tous les tous les services. Donc il a fallu abandonner certains secteurs, euh, purement et simplement abandonner certains secteurs de la délinquance qui ne sont pas traités. Souvent, ça a été des choix qui sont différents en fonction des départements, parce qu'on a choisi le, le, le, le moindre mal. Euh, et euh, les effectifs étant insuffisants, le stock de procédures accumulées est resté. On parle de procédures. Euh, je crois que votre mission s'est déplacée dans l'Oise. Euh, on avait eu des informations. Euh, ils avaient accumulé 17 000 procédures. C'est le même chiffre qu'à Lyon, alors qu'ils ont, je crois, une fois et demi moins d'OPJ par rapport à la population. Donc, il une accumulation très grande. À Lyon, qui a appliqué la réforme très récemment, en 2022, c'est la même chose. On a des services, des infractions entières qui, les dossiers, ne sont jamais affectés. Le stock de procédures était tellement vaste qu'il y a eu, dans beaucoup de départements, des classements sans suite massifs. Euh, on s'est sorti récemment dans la presse euh, avec cette note de, euh, de novembre 2021, je crois. Euh, donc c'est une solution de puisque puisqu'on parle bien de, de procédures derrière lesquelles il y a une victime qui n'a même pas été prise en compte. On n'y a jamais affecté un enquêteur et elles sont classées sans suite par le parquet. On jugera du service rendu par l'État aux victimes. Le, le, L'échec de la réforme Saranova, c'est essentiellement manque d'effectifs. Il y a des gains certains dans le pilotage. Bien sûr qu'un chef unique avec une organisation structurée et mieux pensée, repensée pour s'adapter aux réalités du terrain, ça, ça, ça a un, un avantage. Mais cet avantage a été totalement annihilé par l'incapacité de faire tourner ce système. Ils ont été trop gourmands dans de la, la réorganisation de la police de l'investigation au niveau des départements et ils n'ont pas pu le fournir. Dans le même temps, euh, pour mettre des effectifs sur la voie publique, ils ont multiplié, euh, je, je tors un peu du sujet, mais c'est lié, ils ont multiplié euh, les effectifs des brigades qu'ils ont essayé de réorganiser à l'échelle de division, en évitant d'avoir une brigade par commissariat dans les grands centres, et ils ont supprimé beaucoup de services d'appui. Pour vous donner un exemple très, clé, très parlant, à Lyon, par exemple, qui vient d'appliquer la réforme, on se retrouve dans des, des, avec des brigades qui sont à près de 50 effectifs, mais qui n'arrivent à mettre que deux patrouilles sur la voie publique pour, toute une, pour tout un secteur de Lyon. Et avec des effets pervers... Euh, ayant fermé des commissariats pour remettre les effectifs en voie publique, sur la voie publique, on n'a plus de locaux ou plus assez de places de garde à vue euh, disponibles dans Lyon. Il y a régulièrement, notamment les week-ends ou euh, les périodes où il y a une, une, des, particulièrement d'interpellations, qu'après 21h ou 22h, il n'y ait plus eu un local de garde à vue prévu euh, disponible dans Lyon. Et donc les effectifs qui sont censés être sur la voie publique, patrouiller et faire de la sécurisation, se retrouvent obligés de se transporter dans les commissariats de Givor ou de Villefranche, qui sont, distants de, qui sont assez distants, pour placer leur gardien à vue, qu'il faudra ramener le lendemain matin. Et donc on perd tout avantage à augmenter les effectifs sur la voie publique, puisque les effectifs qui sont sur la voie publique doivent être fonctionnés pour remplir des missions de support, qui auparavant étaient remplies par des effectifs qui n'étaient pas sur la voie publique, effectivement. Donc voilà, l'ensemble de la réforme Salanova, c'est ça. Partiment pour l'investigation, puisque je le recentrer là-dessus, euh, ce manque d'OPJ, effectivement, il doit être compensé partiellement du moins par le recrutement lancé par le ministère de l'Intérieur, et avec le, le choix du, de faire passer le bloc OPJ euh, aux, aux élèves gardiens de la paix, dès l'école. Alors, euh, peut-être mes collègues pourront intervenir également dessus, mais d'une part, ça prend du temps l'impact effectif de ces, ce recrutement massif ne euh, va pas se faire sentir tout de suite et malheureusement on sent bien qu'il y a des échéances prochaines euh, des grands événements ou des agendas politiques qui, euh, qui nécessitent qu'on ait des résultats rapides à la réforme euh, et puis on n'est pas sûr d'avoir énormément d'OPJ parce qu'actuellement l'investigation ne séduit pas, pas plus quand on est déjà dans les services actifs que quand on rentre en école. Les collègues qui rentrent actuellement en, en école de garde de la paix, par exemple, ils n'ont pas du tout envie d'aller s'enfermer dans un bureau à prendre des plaintes. Ils veulent être sur la voie publique. C'est louable, on le comprend parfaitement. Euh, Moi-même, j'ai passé 10 ans sur la voie publique avant de m'orienter euh, vers l'investigation. Mais on n'a on aucune projection, puisque la première promotion qui, euh, qui forme des OPJ est rentrée en mai, elle va sortir euh, bientôt. On n'a aucune projection, on n'a aucune certitude qu'on ait un gain réel de nombre d'OPJ. Sans un nombre important d'OPJ supplémentaires, juste la réforme Salanova ne peut pas fonctionner. On le voit bien, ça ne marche pas, on accumule des procédures, la transformation, la réforme a créé des stocks artificiels de procédures qu'on n'arrive pas à résorber, sauf à utiliser des solutions radicales. Et donc, on a l'impression que c'est ça la réforme c'est qu'à l'appui de la sécurité publique et de la priorité sur la petite et moyenne délinquance, on va aller prendre les OPJ là où ils sont, c'est-à-dire dans les autres directions. Et la direction la plus riche en nombre d'OPJ, c'est la police judiciaire. Par contre, notre crainte, et ce n'est pas uniquement un ressenti pour parler de, du choc de réforme dont, dont vous les, les hauts fonctionnaires, notre crainte c'est vraiment que distraire ne serait-ce qu'un peu la police judiciaire de ses missions, c'est prendre un risque énorme pour l'État. On sait euh, nous qu'on n'arrive pas à traiter l'ensemble des, des, des faits dont on a connaissance. La police judiciaire a très peu de, de marge pour faire l'initiative, alors qu'on en serait parfaitement capable. On, est, on a un réseau, on est capable d'aller chercher les infractions plus tôt et les traiter plus à la racine. On est déjà dans une réaction à l'événement. Euh, en Belgique, je prends ça, cet exemple mais où la criminalité euh, a explosé la réforme, il euh, y a eu une politique il y, y a 7 ans, 8 ans orientée sur la, la lutte contre la petite et moyenne délinquance ils n'ont pas réduit les effectifs de la préjudiciaire d'ailleurs ils l'ont détaché à la justice mais ils en ont réduit les moyens grosso modo, et pour avoir discuté avec les représentants syndicaux de la police judiciaire belge et avec des collègues euh, du de PJ belge ils ont, euh, ils ont perdu 30% d'effectifs dans la durée sur, euh, sur 7 ans 30% d'effectifs en moins, si on distrait 30% de notre temps dans la police judiciaire française, euh, euh, ça aura concrètement le même effet. La plus-value pour les services de voie publique sera faible, puisqu'on euh, n'est que 3800 enquêteurs, et euh, 30% de notre temps, euh, ça fait pas assez de, de, de temps d'OPJ pour, euh, pour combler les trous de la sécurité publique et pour répondre à l'ensemble du contentieux de masse. Et surtout, il faut bien être conscient que, à l'heure actuelle, avec notre densité de dossiers, 30% de dossiers, c'est si on nous affecte deux dossiers, chacun, supplémentaires. Ça représente 30% de notre temps d'enquête qu'on va distraire sur ces, sur ces dossiers qui ne sont pas dans notre périmètre habituel. On est déjà en tension et on, on est, il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on ne soit plus à même de remplir correctement nos missions. Est-ce que c'est nécessairement une mauvaise idée de mettre dans une seule et même filière ou direction nationale, comme on va comme vous voulez, euh, tous ceux qui font de l'enquête de l'investigation au sein de la, de la police C'est-à-dire les réunir euh, bon, les chiffres diffèrent, mais on va dire 23 000 grosso modo, entre les OPJ et, et les agents qui participent à l'investigation au sens large. Um, si on du principe que, et comme le dit déjà un directeur, on ne va pas perdre notre, notre, notre qualité et on ne va pas perdre notre expérience, on pourrait très bien imaginer que le directeur central de la police judiciaire soit le directeur de la filière judiciaire nationale, en soit l'organisateur et en soit le garant. Ce système fonctionne à la préfecture de police la préfecture de police qui est hors réforme est organisée de cette façon-là avec un directeur euh, de, de, central de la police judiciaire qui euh, est en charge de, tous les, euh, de toute la filière judiciaire et ça ne pose pas de problème. Le, le, le souci n'est pas sur l'organisation en tant que telle, le souci est sur la perte de notre savoir-faire, la perte de nos missions et l'absence de réponse cohérente euh, aux dossiers pour lesquels nous sommes saisis. On peut très bien imaginer qu'une euh, direction prenne, euh, organise toute la filière judiciaire. Ça peut être quelque chose de très cohérent, euh, à condition que nos missions euh, spécifiques soient reconnues, conservées, euh, améliorées dans, la, dans le traitement euh, par... Euh, par le, la, en nous laissant euh, notre, notre capacité de pouvoir traiter les dossiers euh, tels qu'ils tels qu sont actuellement, sachant qu'un enquêteur de police judiciaire euh, a besoin de, selon les cas, 24 ou 36 mois d'expérience pour commencer à avoir une certaine autonomie en fonction de la difficulté des dossiers à traiter. Ce qui euh, la, la différence de, de, de capacité entre un dossier de judiciaire de sécurité publique un dossier judiciaire de police, de police judiciaire elle est sur sa technicité et sur euh, l'expérience euh, qu'elle doit, euh, qu à, à laquelle elle fait appel après euh, qu'elle soit traitée dans une seule direction que le directeur central de la police judiciaire est en charge la, la, la gestion de la filière judiciaire au niveau national ça a priori, euh, ça serait même quelque chose de plutôt positif et pour rebondir en deux mots, euh, c est, c est, ce serait même une belle idée de, de créer une belle filière nationale de l'investigation qui permettrait euh, au, à tout le monde de, de, de sortir par le haut de, de, de cette galère de l'investigation en sécurité publique euh, et plutôt que de demander aux enquêteurs de PJ euh, d'aller... Euh, euh, tenter d'aider les collègues de sécurité publique en, en, en, les, en les rejoignant. C'est vrai que l'idée de proposer à, à ceux qui font de l'investigation en sécurité publique de rejoindre ceux de la, de la police judiciaire dans une grande filière investigation où il pourrait y avoir peut-être une sorte de parrainage avec, pour les collègues les plus intéressés par l'investigation... Une espèce de, de, oui, ça, de parrainage qui, qui leur permettrait d'accéder de, de, euh, euh, d'abord en commissariat, puis ensuite en SD, puis ensuite en PJ, si ça les intéresse pour, euh, pour traiter tous ces niveaux d'investigation différents. Euh, ce, ça pourrait être une très bonne idée. Qui avait été proposé à... si, si je peux juste rajouter, on, on, on peut clairement, on s'est posé la question au sein de, puisque à l'occasion de la création de l'association, il y a eu un petit peu des de débats d'idées en notre sein. Euh, on s'est clairement posé la question de la pertinence d'une direction générale de la police judiciaire oui, totalement distincte des, des, des missions d'ordre et de paix public, de la sécurité publique, et, et de revenir à un recrutement spécifique en, euh, enquêteur, spécifique investigation et donc le, euh, revenir à, à, à un système comme enquêteur, inspecteur euh, qui existait précédemment. Et c'est une vraie question à se poser. Et d'ailleurs, à notre connaissance, ça faisait partie des propositions de la DCPJ euh, pendant la maturation de la réforme, de créer une forme de, j'aime pas trop l'expression, mais on, on va l'utiliser à, à des fois d'une autre, de FBI à la française, où on aurait les services d'investigation spécialisés qui sont à même d'intervenir en soutien partout en France, en soutien, de, pour reprendre les enquêtes, ou en soutien des services d'enquête et de mener leur propre mission d'initiative. Mais encore une fois, il ne faut pas se leurrer, la, la création d'une seule grande unité, la, la réforme de l'organisation, ne solutionnera en aucun cas les problèmes majeurs. Et c'était mon propos introductif. Les, le livre il le souligne. Il y a un problème de complexification de la procédure. Je vais l'illustrer très simplement. En 2020, la police nationale traitait 3 millions de procédures. C'est l'État 4001. 3 millions de procédures par an. Aujourd'hui, avec des effectifs d'OPJ sensiblement égaux, elle n'en traite plus que 2,4 millions. 600 000 procédures de moins traitées par an. Où elles sont passées Qu'est-ce qu'il explique Je n'ai pas de réponse absolue, mais la complexification de la procédure est une bonne explication. Puisque dans ce même temps, on a, euh, le, je crois que la DACG que vous avez vu juste avant, elle va évaluer l'augmentation de 60% de mots en plus dans le code de procédure pénale sur les 12 dernières années, il me semble. Euh, ils en sont à compter les mots, ils peuvent même plus compter le, le nombre de modifications d'amendements et autres. Euh, donc le, le problème de la complexification de la procédure pénale, il est majeur parce que ça allonge les, les, les enquêtes, et puis il y a aussi le problème de la judiciaire de la société, il a diverses explications, je ne vais attaquer personne, etc., mais on a, le citoyen a plus recours à la, à la voie pénale, notamment parce qu'une partie de ses frais sont pris en compte euh, dans certains cas, euh, il a l'impression qu'il aura plus de réponses, et puis il a une volonté d'obtenir plus euh, qu'en qu allant au civil, et de toute façon le civil connaît euh, la justice civile connaît aussi des problèmes majeurs, et peut-être même plus que le pénal. Euh, mais euh, mais donc ces, ces problèmes-là, on ne va pas les solutionner en réorganisant euh, la, la police nationale. Euh, il faudrait déjà intégrer la justice dans une réforme globale du système. Euh, D'ailleurs, les états généraux de la justice ont entériné la nécessité d'une réforme de la procédure pénale et l'association nationale de police judiciaire entend bien s'y pencher particulièrement. Non, je, juste pour... Euh rebondir sur la grande création d'une filière d'investigation euh, c'est en fait ce qui est prévu hein, dans le cadre de la réorganisation juste pour le, pour le repréciser euh, avec des créations de filières métiers dont celle-ci et puis à côté une filière immigration une filière renseignement territorial renseignement pardon et puis une filière euh, sécurité publique et puis ensuite une grande direction support RH et soutien euh, je reviens sur la création de la filière investigation. Nous, on a entendu les inquiétudes que vous avez exprimées, euh, notamment. Et elles ont été exprimées par ailleurs. On, le législateur a essayé d'apporter un, un certain nombre de précisions. Euh, J'aimerais que vous les, re, vous les redire de façon à ce que vous puissiez nous dire si euh, bah, ça va effectivement dans le bon sens, euh, s'il manque des choses, s'il faut aller plus loin. Donc voilà. euh, un, euh, donc on a fait voter donc, dans le cadre du rapport annexé hein, qui décrit... Euh, euh, les, les grands axes de réorganisation qui ne s'opèrent que de façon réglementaire. Hein. Donc en fait, le, le, le législateur apporte des précisions parce que le gouvernement a, a, a, a dire la gentillesse, en tout cas la transparence, de nous mettre euh, sur le contenu de sa réorganisation à l'intérieur du rapport. Il n'y était pas obligé. Nous, on a, on a fait voter un certain nombre de précisions sur lequel j'aimerais bien avoir votre, votre sentiment. Un, euh, Pas de modification de la cartographie de l'actuelle DCPJ. 2. Euh, aucune antenne de PJ ni aucun service euh, supprimé. 3. Conservation euh, des offices centraux et des antennes locales euh, de ces offices. 4. Euh, L'échelon zonal qui est conservé pour la communauté organisée, notamment euh, les affaires liées euh, à la probité. Et puis, euh, enfin, en séance, euh, aussi la précision qu'aucun homme euh, de la, la DCPJ, sauf à ce qu'il le demande, ne changera de mission. Donc, euh, voilà. euh, en termes de méthode, le ministre a aussi euh, rappelé que, un, il n'y a pas de changement de législatif euh, opéré, donc, euh, donc rien, aucun changement de procédure dans le code de procédure pénale. Euh, et puis deux, euh, qui ne, qui, que, que la réorganisation en tant que telle attendrait les conclusions des rapports, euh, des inspections et, et autres. Juste pour revenir du coup, sur les apports qu'on a, qu a fait nous, députés, euh, voilà. est-ce qu'il euh, y a des choses qui manquent euh, Est-ce qu'il y a des précisions qui vous rassurent Est-ce que. Euh, voilà. Je, est que ça a un peu évolué quand même par rapport à l'été Donc, euh, voilà, donc euh, voilà. Alors. Euh... Je vais répondre d'ailleurs à votre remarque précédente en même temps, puisque ça fait l'objet d'une seule réponse. La création d'une grande direction euh, d'une grande direction nationale dans le cadre de la départementalisation, il faut bien être conscient que si on a une autorité fonctionnelle qui s'exerce de haut en bas jusqu'à l'échelon départemental qui dispose, et je l'ai précisé tout à l'heure, d'une autorité hiérarchique, qui est la vraie autorité dans notre système police national et du budget, on ne parle, on parle pas d'une grande multinationale dirigée depuis le siège par, par, le, par le, les directeurs, on parle d'une franchise. Chaque, chaque directeur départemental sera, sera quasiment indépendant par rapport à une autorité fonctionnelle qui ne pèse rien, où il n'y a pas de budget, il n'y a pas de contraintes. Euh, on ne connaît toujours pas le contenu de la doctrine, mais euh, des rumeurs disent que euh, le, la première ébauche était trop précise, il faudrait qu'elle soit moins précise et plus vague. C'est inquiétant. Le, le fait est que, euh, euh, du coup, le, les amendements euh, ne nous apparaissent euh, pas présenter de garantie suffisante. Je m'explique assez rapidement, puisqu'on a eu ce débat aussi et avec de nombreux, de nombreux parlementaires. Euh, parler de la cartographie euh, de, des services, c'est presque malheureux, puisque on est les premiers à reconnaître que le, la répartition euh, de, des services de police judiciaire est, parfois date un peu et ne correspond plus forcément à la réalité des bassins criminels. Donc, euh, sur le principe... Euh, avoir une cartographie rigide où on ne bouge rien ni personne, c'est peut-être pas pertinent. Ou en tout cas, il y a des services, hein, des pe tout petits SPJ qui mériteraient soit d'être renforcés, soit d'être euh, répartis. Euh, il y a des maillages territoriaux qui sont, euh, mes collègues de Toulouse, mon collègue de Toulouse en parlera probablement mieux, mais on a une zone sud énorme avec une distance par rapport au siège de, de notamment de Toulouse qui font qu'ils sont, en les faits indépendants, mais dépend administrativement et financièrement d'un chef qui est à Marseille. Donc euh, la cartographie, c'est peut-être pas le bon mot. Sur la conservation des services, euh, des services dans les projets des DPN, ce n'est pas le cas. Encore une fois, je, je, je, je n'ai pas envie de, de, de, de, de travailler mon devoir de réserve, mais on a vraiment des, euh, des, une organisation de services départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire, où on a une réorganisation complète et il n'y a quasiment plus rien qui subsiste des anciens services. Et les missions et les effectifs sont répartis euh, de manière inégale entre des, des services qui ont une vocation à faire de la criminalité organisée, des services qui ont une vocation à faire de la criminalité du, territoriale, euh, et puis des services qui, sont, qui ont vocation à répondre aux sollicitations du public ou, euh, ou euh, aux flagrants délits. Donc euh, c est, c est les, les, les travaux en interne, ils ne sont pas officiels, bien entendu, donc ils peuvent encore évoluer. Ils sont, d'ailleurs, ils sont, ils sont, gelés, mais on n'a pas vu d'évolution qui vont dans ce sens-là. Donc le, ça nous paraît assez, pas assez restrictif. Et, et en plus, conserver les services ben, en place en les plaçant sous l'autorité d'un directeur départemental qui a l'autorité et le budget, comment ça va fonctionner concrètement Parce que nous on s'interroge. On aura donc un, un chef, un directeur départemental des chefs lieux, qui aura tous les services de police judiciaire du siège, donc c'est-à-dire 90% des effectifs, on va être très clair, et il y aura des départements où il n'y aura rien. Mais le service euh, actuellement je vais prendre l'exemple encore, excusez-moi, de Lyon, mais euh, on connaît mieux sa maison. Euh, dans le projet, euh, Lyon sera un service interdépartemental de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il couvrirait le Rhône avec tous les effectifs de PJ et l'un où il n'y a pas du tout de PJ. C'est les gendarmes qui font les services du boulot, mais on est souvent saisi par le parquet de l'un. Mais on aura un DDPN de l'un et on aura un DDPN du Rhône. Dès lors, les effectifs qui travaillent pour le DDPN du Rhône, qui sont ceux de la PJ, qui sont massifs, alors qu'à côté il n'y a rien, vont se déplacer nécessairement sur, sur l'un. Qui va payer Puisqu'on a un DDPN qui a son budget propre, qui a les effectifs. Il va les projeter sur un DDPN à côté, qui a son budget propre, et les effectifs. On va s'envoyer la note entre services, parce qu'on parlait de protocole interservice, mais ça a été tenté en Angleterre. Euh, les services de police se facturaient les services parce qu'ils avaient chacun un budget dédié. Ils ont arrêté au bout de trois ans, c'était une catastrophe. Et c'était la banqueroute d'ailleurs. Euh, le, les budgets à l'échelle départementaux, le maillage à l'échelle départementale, tout le monde l'a dit jusqu'à jusqu M. Molins, c'est une mauvaise échelle. Dès lors, dire « on va faire travailler à la zone », comme c'est indiqué dans les modifications, ça sous-entend qu'on donne des moyens et une autorité à la zone pour faire travailler les effectifs qui y sont dédiés. Parce que si on, si on dit « il travaillent à la zone », mais toujours sous l'autorité du DDPN de chef-lieu, avec le, le budget du chef-lieu, on va se retrouver devant des problèmes cornéliens et des conflits graves. Et puis ça va être des conflits de personnes. Euh, M. bernal citait tout à l'heure la guerre des polices, et, enfin, ou plutôt des hauts échelons, c'est plutôt la guerre des policiers. Et la guerre des grands policiers, souvent. Oui, il y a des rivalités, il y en a eu. Et il y en aura probablement encore. Et puis il y a des problèmes, à partir du moment où on a un chef unique, ça peut déraper en fonction de la personnalité du chef. Ou des inimitiés qu'il peut y avoir entre deux chefs de deux départements limitrophes. Ça arrive déjà, il y a autant multiplier les chefs, comme disait ma, ma collègue, sans un silo, ça fait aussi sans un chef et d'autant autant plus de possibilités d'inimitié ou de problèmes de fonctionnement. Il est là le problème, c'est que le fonctionnement actuel, il a, été, il a été rodé, mais pas toujours au mieux, hein, on en est conscient de, de, de, dans la durée. Il y a une réorganisation depuis 2020 à l'échelle de la zone, on a tenté de tout réorganiser à l'échelle de la zone. On revient à l'échelle du département, Admettons, c'est un problème aussi de la gouvernance française d'hésiter entre la, la région et le département comme, comme l'échelon de gestion de l'État. Mais euh, le, le, le, le fonctionnement quotidien, ça nécessite des effectifs, surtout en projet judiciaire, qui se déploient partout. Ça nécessite un budget, ça nécessite des frais quotidiens, des moyens. Et ils vont être pris où Qui va les payer Qui va les engager Qui va en avoir le contrôle Et surtout... Comment le plus petit échelon peut avoir autorité hiérarchique alors qu'on est censé piloter à l'échelon supérieur la zone Il y a un conflit majeur. Et de façon, euh, de façon euh, euh, donc, euh, opérationnelle, euh, il faut aussi avoir conscience du fait que l'échelle départementale est une échelle totalement inadaptée à la délinquance à laquelle on fait face euh, euh, dans le service dans lequel je travaille, 70%, près de 70% des affaires euh, qu'on prend... Euh, dépasse l'échelle le dé, le, départementale, c'est-à-dire que euh, vous, prenez une, enfin, vous prenez une saisine dans un département, un, un, un fait, un crime est commis dans un département, euh, vous identifiez les auteurs qui sont, euh, qui sont établis dans un autre département, puis vous déterminez finalement euh, qui, se sont, euh, qui se sont mis en cavale euh, au fin fond de la France euh, ou même à l'étranger, ça arrive régulièrement, enfin... Tout ça pour vous dire que les groupes criminels qu'on pourchasse... Euh... Euh, dépasse largement euh, le cadre départemental, même le cadre régional, souvent. Euh, on va les pourchasser un peu partout en France. Euh, C'est aussi la force de la police judiciaire d'avoir des services de police judiciaire, parce qu'on appelle, appelle plus ça des antennes depuis un bout de temps, donc des services de police judiciaire qui, qui forment un maillage territorial de police judiciaire extrêmement performant. Et sur un coup de fil, pour le coup, on peut demander à des collègues de Lyon, de Marseille... Euh, on, on l'a fait dans mon service personnellement il y a trois semaines euh, de Lille, euh, d'aller faire une vérif de domicile, euh, d'aller même interpeller pour nous euh, un malfaiteur. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est très efficace parce qu'il y a une fluidité dans la transmission d'informations, dans la transmission des demandes entre enquêteurs qui font partie de la même maison et qui, euh, qui se connaissent toujours plus ou moins qui permettent une efficacité des enquêtes qui est, euh, qui est euh, remarquable et remarquée euh, euh, par tous les professionnels avec lesquels on travaille. Donc vraiment cet échelon régional, il est euh, euh, absolument inimaginable qu'il soit euh, réduit à l'échelon départemental si on veut conserver euh, des, une police judiciaire aussi efficace qu'elle l'est actuellement. Je me permets de vous rappeler qu'on résout à peu près 80 des meurtres qu'on prend. Voilà, j'étais un peu. Voilà, que vraiment, euh, voilà, est... On, est un... on est, une, on est une direction qui fonctionne extrêmement bien. Évidemment, on est prêt à participer à un brainstorming général pour faire en sorte que, euh, que d'aider nos collègues de l'investigation en sécurité publique. Il n'est pas, pas question de, de, de, de les laisser abandonner à leur sort, mais il y a de bien meilleures idées que celles de nous demander de les rejoindre au niveau départemental. Euh, ce, on sera plus efficace et on ne les aidera pas suffisamment. Vous nous demandez, Madame, si... Euh ce que vous avez inscrit dans le, dans le rapport annexe ça nous convient. Euh, si on ne modifie pas la cartographie, si on ne modifie pas euh, les, ser les, les services, si on ne modifie pas les services centraux, si on ne change pas les missions et si on ne modifie pas le code de procédure pénale, pourquoi on fait une réforme À ce compte-là, ça veut dire que. Ça veut dire que. Non, mais pourquoi on fait une réforme incluant la police judiciaire Puisque la police judiciaire fonctionne. Cet, cet organe fonctionne bien il a des bons résultats, il a, euh, il a une, un fonctionnement qui est reconnu de tous. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait casser un outil qui fonctionne c est, c est, c est pas, Ça n'a ben, pas de cohérence. Eehm, pour en revenir sur la partie euh, criminalité euh, probité gérée par la zone. Je fais partie de la zone de police judiciaire la plus étendue de France, qui va de Marseille. Euh, à, euh, à Mont-de-Marsan, enfin, juste avant, puisque ça en fait partie. Euh, la probité serait gérée donc par la zone, à Marseille. Donc une affaire de probité euh, à Tarbes ou euh, au fin fond du Gers serait gérée par la zone. Matériellement, je voudrais savoir ce que ça veut dire. Est-ce que les enquêteurs seront sur Marseille et vont se déplacer sur la zone pour venir traiter l'affaire Une semaine par mois, une semaine par an une semaine par année bisextile Est-ce euh, va devoir, est-ce qu'il va y avoir des antennes zonales dans les euh, départements ou dans les euh, DTPG actuels la, la réforme ne le précise pas. La zone traitera les affaires de probité. Ce qui laisse sous-entendre qu'actuellement, moi, fonctionnaire de police à Toulouse, traitant les affaires de probité, je n'ai pas la confiance de mon ministre pour traiter les affaires de probité, puisque je ne suis pas au siège de la zone. Tout simplement. Je, on le fait depuis des années. On n'a jamais eu de problème. Ces affaires sont traitées avec toutes les diligences nécessaires. Il n'y a, a pas de, de faits qui peuvent venir contredire cela. Et la réforme nous promet de garantir la probité au siège de la zone. Pourquoi Pourquoi plus la probité qu'autre chose Ce qui veut dire que les fonctionnaires de Toulouse pas, euh, la, non, non, ne sont pas crédibles dans des affaires de probité. Seuls les fonctionnaires de Marseille vont pouvoir venir traiter les affaires de probité à Lourdes ou à Hoche, parce que ceux de toulouse n'ont pas cette crédibilité-là et ont effectivement, sous-entendu, une capacité naturelle à raconter, en dehors de la sphère police, les enquêtes qu'ils sont en train de mener. Ce qu'il faut, ça n'est jamais arrivé. Dans aucun ressort de, de policière et dans aucune, aucune des TPJ, il n'y a eu de fuite sur une affaire de probité. Bien au contraire. Bien au contraire. Nous en faisons... Là, nous sommes sous pression euh, dès que des affaires comme ça euh, apparaissent ou existent. A, a L'enquêteur local n'a pas de problème. Je ne comprends pas en tant qu'enquêteur spécialisé en probité, ce que, que, ce que veut dire que la zone va traiter les affaires de probité. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne vois pas comment ça peut être euh, intelligible. Ou alors j'aurais... Et je, je reconnais, j'espère avoir cette capacité, euh, une capacité bicéphale à répondre à mon, DD, à mon DDPN sur les affaires financières départementales et à mon directeur zonal sur les affaires de probité. Quand je change de dossier, je change de chef. À l'arrivée, on sait très bien que dans l'administration, il y a euh, des notations, il y a des mutations, des promotions. Du coup, j'aurai deux chefs qui devront se mettre d'accord pour savoir quel enquêteur je suis. Il y a un problème de cohérence. Notamment sur les probités, qui est quand même une infraction qui est sensible et qui est quelque chose où l'argent de l'État est particulièrement engagé, puisque les affaires de probité tournent principalement autour du détournement de fonds publics, autour des affaires de corruption ou trafic d'influence, dans le cadre d'exécution de commandes publiques. Et si je peux me permettre, je sélectionner quelques. Quelques infractions, dont les infractions à la probité, en décidant qu'elles elles, elles resteront au niveau zonal, c'est totalement incohérent, puisque toutes les, fondamentalement, par essence, toutes les infractions traitées par la police judiciaire sont d'une particulière gravité ou complexité et, mé et méritent donc euh, tout un échelon zonal. Oui, euh, bon, on, on va conclure parce qu'on est, on, on est en train de, de dépasser l'horaire et puis je crois qu'on est arrivé au terme d'une heure d'audition. Euh, juste pour rebondir sur les dernières remarques, vous mettez le doigt en fait sur la difficulté d'avoir euh, le législateur qui intervient dans un cadre réglementaire. Encore une fois, il n'y aurait pas besoin d'avoir euh, notre rapport. On est content de l'avoir fait. On l'a fait pour notamment apporter des précisions euh, dans le cadre d'une réorganisation qui elle-même euh, doit se matérialiser par une doctrine qui n'est pas encore écrite. Et donc on a essayé d'apporter des réponses dont j'entends qu'elles ne sont pas complètement satisfaisantes et qu'elles-mêmes euh, pose des questions euh, liées, au ré, euh, liées aux remarques qui avaient été faites sur la probité euh, notamment. Euh, le, le, le, ce, qui, ce qui en est euh, l'origine, hein, c'est qu'un certain nombre d'acteurs euh, s'étaient inquiétés du fait que le préfet puisse s'immiscer au niveau départemental dans des affaires euh, économiques et financières. Et d'où euh, la précision de dire que notamment euh, ces affaires, mais il est également euh, précisé dans le texte de l'amendement qui a été adopté, criminalité organisée, notamment les affaires de probité traité à un niveau zonal. Voilà, donc juste pour euh, que vous compreniez un peu le, le, le, la difficulté euh, justement qui a été celle à laquelle on, on, on s'est attelé euh, avec euh, nos collègues euh, députés sur ce, sur ce texte. Voilà, merci beaucoup. Euh, oui, un dernier, rapidement s'il vous plaît. Parce que... Alors c'est juste pour le, dès le projet qui était présenté euh, mi-juin, euh, le, le, les préfigurateurs avaient déjà prévu de mettre la probité et uniquement la probité à la zone sous forme d'une antenne euh, d'office financier. Et, mais euh, c'est juste cette pression et surtout on est on est on est on remercie particulièrement les, les, les parlementaires sénateurs comme députés d'avoir fait l'effort d'amender le texte et, et, et ça va ça va dans le bon sens. On, on, on est on, on en est très conscient et on, on aimerait en remercier l'ensemble des sénateurs et parlementaires puisque on, on a déjà un net progrès. Et effectivement, d'avoir posé dans ce texte ces, ces barrières, ça ne va pas assez loin. Mais vous avez bien compris qu'on est un peu jusqu'au boutiste où, où on, a, on est plus à cheval sur les termes parce qu'on est les professionnels et un peu les techniciens, les sachants dans le domaine euh, et que les, on a l'habitude plus de manier les termes. Mais euh, qu'on soit bien conscient que si on vous dit que ça ne va pas assez loin, ça va quand même. Complètement dans le bon sens. Et on vous en remercie. J'aimerais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Très bien. Merci beaucoup de cette précision. Et merci à vous du temps que vous nous avez consacré ce matin. Merci. merci.